Salut tout le monde, c'est Winman, content d'être avec vous. 61e journée de floraison, toujours avec la lumière Vipar Spectra. Le modèle XS2000, lumière parfaite pour une tente 2 pieds par 4 pieds. On est présentement dans une tente beaucoup plus grande, une 4 pieds par 4 pieds. C'est la raison pourquoi je ne me suis pas forcé... À utiliser là, toute la superficie de la plante, car la lumière, elle n'aurait pas fait un très bon travail là, pour euh, les cocottes, les plantes, euh, les fleurs sur le côté de la tente. Ça va très bien, nos deux Vanilla Frost, nos deux BC, BC, Colombie-Britannique, British Columbia Vanilla Frost vont très bien. Euh, celui de droite qui boit beaucoup d'eau a pris un peu de volume, mais c'est quand même la plante des quatre plantes que les cocottes sont les plus petites. Malgré le fait euh, que c'est la plante qui a le plus de tiges et pourtant qui a beaucoup plus consommé que les autres plantes. Là. Vraiment, là, 25% plus d'eau, 25% euh, plus de nutriments vu qu'il y avait plus d'eau. De, de, les deux plantes d'en avant aussi vont très bien. La plante de gauche euh, sans le sucré. Euh, vraiment, vraiment hâte de fumer ça, de mettre ça en curing. On va couper des plantes à là du 14-16 octobre. Plante de droite ici, euh, j'aurais dû mettre ça dans un 5-galon. Euh, que voulez-vous? Que voulez-vous? Je suis vraiment content. Là. Très beau travail pour un 2-galon. Les trips, euh, ça... Ça c'est pas trop trop empiré là. Euh, ça, ça, ça se stabilise, euh, on va encore faire un très grand ménage après cette grow là et puis euh, on change la terre, on change la terre et on va quand même encore asperger nos plantes là, nos futures, nos futures plantes de notre solution magique, là, notre solution avec euh, notre savon, l'alcool, le peroxyde donc 61e jour de floraison on va regarder ça de plus près là. Bon, on va commencer avec les deux Vanilla Frost donc celle-là ici les feuilles vertes sont euh, plus pâles que les autres j'ai mes deux plantes de droite mes deux plantes de droite là. j'ai enlevé, mes... enlevé mes lunettes pour voir la bonne couleur les deux plantes de droite le vert est plus clair, tandis que les deux plantes de gauche, les feuilles sont plus vertes foncées. Euh... Donc, je ne me souviens plus, là, qu'est-ce qui est mieux, vert pâle ou vert foncé. Je sens que vous allez me le dire dans les commentaires. Donc, le Vanilla Frost, quand même, là, euh, très bien, mais beaucoup trop de feuilles. Ça va être beaucoup de travail à trimer. Donc... Euh... Si on fait la chasse au phénotype et qu'on a euh, un plan comme ceci avec un autre plan qui a la même odeur, la même odeur, on va favoriser la plante qui a moins de feuilles. Euh, ça, va, ça va être plate à trimer. Ça va être plate à trimer. Celui de gauche, euh, hein, on sait très bien, c'est des graines de cannabis que j'ai trouvées dans le 3.5 grammes. Les cocottes là, sont euh, le double. Le double de la grosseur de celui de droite, les deux Vanilla Frost. Celui-là, ici, mes amis, là. de mystère. Il sent bon. Mais, j'ai pas de clone. Euh, j'ai amélioré ma technique de clone, là. Deux, trois semaines. Un mois avant, après avoir tourné ces plantes-là en floraison. Donc, euh, après cette grosse hey, ça sent vraiment bon là. Après cette grosse tous mes plantes, toutes mes plantes, je vais faire des boutures et je vais pouvoir avoir des clones. Pas facile de jeter des clones aux de poubelles, mais euh, ça se fait. Ça se fait. Celui-ci si est vraiment moins beau le visuel. Un euh, genre de sucré manqué aussi. Euh, moins agréable là, que la plante de côté juste à côté d'elle vraiment moins de trichomes donc euh, moins de terpènes j'imagine moins de cannabinoïdes et que le thc le cbd toutes les terpènes sont non excusez moi oui toutes les terpènes toutes les euh, cannabinoïdes thc cbd sont dans les trichomes donc, euh, s'il n'y a pas beaucoup de tricônes, il va y avoir moins de terpènes, moins de cannabinoïdes. Alright. Je vous laisse là-dessus. Euh, Je n'étais pas trop certain si j'avais fait un bon choix là, de commencer mon leaching. Hein, seulement donner de l'eau. Avec un pH équilibré. Hein. On ajuste le pH quand on donne juste de l'eau. Je donne... Euh, ça donne que mon pH est en 6.2, 6.3, 6.4, 6.5. C'est ça que ça donne. Et puis, euh, c'est ça, j'avais un peu... Euh, je voulais donner peut-être des nutriments, là, une shot de plus. Mais en, en donnant de l'eau, euh, il y a deux jours, le Vanilla Frost a gonflé. Donc, pour ce qui est du volume, je pense que c'est bien avec ma Vipar Spectra de 240 watts. Donc ce qui reste c'est vraiment la, la finition. Donc on va continuer à donner de l'eau. Et puis, on va voir là, euh, la tournure des événements. On va couper ça, mettre ça au séchage. 60 Fahrenheit, 60 degrés, euh, 60% euh, d'humidité. De, Alright gang! Un pouce en commentaire. On se voit très bientôt dans une prochaine vidéo. On va couper ça. Là, on est la 61e journée. On va couper ça dans 9 jours, 10 jours. Et tout de suite après cette grow, je vais mettre 6 plantes en floraison immédiatement après avoir coupé ces plantes-là. Donc on va avoir de l'action en floraison là. On continue chez Windman. Alright gang, on dit bye bye à nos quatre plantes. Bye bye les quatre plantes.